Bonjour, alors en plus d'être constellatrice de projet, je suis aussi dans un collectif qui s'appelle EPAO et on accompagne les organisations qui habitent la planète autrement. Et ces accompagnements sont sur plusieurs journées avec euh, une pluridisciplinarité. Nous sommes quatre et on a euh, quatre portes d'entrée, quatre de gardiennage, bien, bien à nous euh, et quand on les concilie, quand on co-anime, quand on co-construit euh, avec nos différentes portes, bah, ça donne un beau chaudron euh, qui, qui permet de pouvoir euh, être une potion magique à, au déploiement des, des, des collectifs. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur une constellation que j'ai fait dans ce cadre là, pour un collectif qu'on accompagne, euh, là c'était la, la quatrième journée, non la troisième journée. Et, euh, on avait envie d'explorer les zones d'ombre de ce collectif donc je vais vous montrer comment on s'y est pris alors voilà ici on a un collectif et puis là c'était les quatre zones d'ombre donc on a été visiter les différentes zones d'ombre celui ci c'était une zone qui avait vraiment besoin de repos parce qu'il y avait beaucoup de pression et que son message c'était euh, quand il y a trop de pression, moi, je, je, je porte, je porte et puis je craque. Et donc, euh, le, le collectif a pu aller euh, écouter le, ce baromètre-là euh, en lui disant « Ok, maintenant, euh, n'hésite pas à venir vers moi. Et quand, euh, si tu exprimes qu'il y a trop de pression, je comprendrai. Euh, et tu as raison, on peut aussi être dans un rythme plus, plus doux. On n'est pas obligé d'être euh, tout en sous-tension. » Euh, et puis après ce, ce collectif-là euh, avait besoin d'un cadre et puis, et puis voulait pousser le cadre pour, pour agrandir, le, le, le, le, enfin, combattre le cadre et puis il s'est positionné, donc au départ il était comme ça et il, il, il voulait absolument euh, combattre et puis il s'est tourné dans l'autre sens en disant mais finalement c'est cool parce que je peux m'appuyer dessus je peux m'appuyer sur ce cadre-là. Et en même temps, j'ai besoin que le cadre soit mobile. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'une membrane. Et puis, euh, il y a eu ces, ces deux zones d'ombre-là. Et elle exprimait le besoin de stabilité. Et elle exprimait le besoin d'envol, de prendre de l'air et de s'envoler. Donc on était dans une forme de polarité, parce qu'à un moment donné, elle a exprimé que elle l'agaçait et qu'elle avait l'impression de devoir rester bien sur le sol parce qu'elle demandait de la stabilité. Alors que elle ce qu'elle voulait, c'était euh, euh, voir de haut, euh, à, à faire un appel d'air et regard, regarder ce, ce que ça pouvait donner d'ici. Donc du coup, à partir du moment où on était dans une polarité, et ça je l'ai montré dans une autre vidéo, eh ben, on a fait un soin pour le collectif. C'est-à-dire que le collectif s'est mis, en fait il était déjà au milieu des deux, des, des, des deux zones d'ombre qui devenaient maintenant la stabilité et l'envol. Le, en, et il a été sentir vers où c'était le plus confortable de se mettre. Donc imaginons que là c'est le regard. Est-ce que c'est plus confortable d'être par ici Est-ce que c'est plus confortable d'être là-bas et là, il a dit que c'était plus confortable de se mettre vers la stabilité, de la voir dans le corps. Et donc, du coup, ben, on a commencé par l'inverse, c'est-à-dire de se mettre face à l'envol. Et là, lui, le collectif, alors qu'il avait été très actif dans la constelle avant, en ayant écouté chacune des zones d'ombre, en, en, en étant pleinement à l'écoute des messages, etc., Là, il recevait. Juste recevoir le soin quand ces deux polarités viennent s'unifier. Et donc, du coup, ben, ça fait ceci. On avance tout doucement. Là, je le fais euh, vitesse fois 10. Tout doucement. Et puis, bon, ici, j'ai des, des, des figurines particulières parce que le collectif est très gros. Mais donc, les, les polarités se tiennent par la main quand elles se réunissent. Elles... Euh, vraiment elles, elles, se, elles se rejoignent, elles se donnent la main et puis elles reviennent à leur point de départ et puis le collectif se tourne dans l'autre sens et les polarités bougent pour à nouveau se réunir et puis reviennent à leur point de départ Et donc ce que j'avais envie de vous partager, c'est la possibilité de pouvoir combiner à l'intérieur d'une constelle euh, un moment de polarité dans une constelle classique. On n'est pas toujours obligé de faire soit des constellations structurelles, soit des constellations euh, classiques où, où tous les, les aspects euh, prennent la parole et puis cherchent l'harmonie. On peut aussi faire des combinaisons à l'intérieur même d'une constellation. A bientôt